et investisseurs mardi 9 juillet bonjour écoutez ça y est euh, les marchés semblent avoir choisi pour le moment le verre à moitié vide en effet une clôture des marchés américains plutôt décevante et morose euh, hier soir ont eu raison euh, des marchés européens ce matin et à 10h les marchés après avoir ouvert avec une légère hausse ont baissé jusque quasiment 1 Alors, est-ce une simple alerte ou le début d'une consolidation pertinente que nous appelons de nos vœux Nous le saurons dans les jours à venir et ne serait-ce qu'à la clôture de ce soir pour savoir si les marchés américains amplifient de nouveau le phénomène. Mais de plus, n'oublions pas que le président Powell doit intervenir cet après-midi lors d'un discours cet après-midi pour nous, c'est-à-dire ce matin sur la côte est des états unis Donc, nous souhaitons, nous, que cette fameuse consolidation intervienne, ne serait-ce que pour assainir les marchés, parce qu'ils ne font que progresser depuis maintenant un nombre de mois incommensurable. Et euh, à ces niveaux-là, bien que nous soyons sur les niveaux les plus élevés, et alors que nous sommes sur les niveaux les plus élevés, en particulier aux états unis pour nous, le potentiel est beaucoup plus important à la baisse qu'à la hausse, tout au moins à ces niveaux-là. Bon, Dans ce contexte, nous avons réussi quatre trades gagnants ce matin et un trade stoppé à son entrée. Nous espérons avoir une activité tout aussi prolifique cet après-midi. Nous vous souhaitons de très bons trades et vous disons à demain.